Écoute-moi les petits loukoums, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir le deck magnifique, le magnifique de la méta. Alors le magnifique en général, c'est tout simplement le deck le plus beau jeu, le deck contrôle avec un vrai bon win rate. Pas un trash-tier contrôle, évidemment, on ne parlera pas de guerrier. Même si guerrier c'est intéressant, mais c'est plus intéressant parce que c'est un counter, on va dire, des deux decks bursty de la méta, c'est-à-dire les Illidan. Oui, les Illidan et également euh, le voleur Miracle. Mais là, on est vraiment sur une version qui est hyper polyvalente, alors c'est une version top 100 légende, une version de Wyrer, Wyrer c'est rigolo d'ailleurs parce que normalement les Magnifiques c'est toujours des decks Shaman et là bah, finalement Shaman Control n'existe pas donc le Magnifique c'est tout simplement le deck Reno euh, rune rouge mono rune rouge et euh, c'est une, donc une version de Wyrer et en général lui il joue Shaman Control et là vous voyez il joue pas Shaman Control il joue ça donc c'est vraiment un peu le créateur des decks magnifiques si je puis dire c'est une version qui est intéressante parce qu'il y a Reno Jackson mais il y a quand même euh, parce que la carte est ding ding ding il y a il y a deux... Euh elles sont ou 200 vampiriques, euh, forcément. Alors, on a euh, du puits de Soleil, ça c'est plutôt cool, vous allez voir de, dans, dans la vidéo, il y a du Mograine pour avoir des win conditions supplémentaires, recousus. Euh, vraiment, on, a un deck, on est sur un deck qui génère beaucoup de value, avec des A.O.E., avec des anti voilà. C'est une version qui est géniale à jouer, qui est hyper skill-capée. Euh, avant de vous laisser avec les vidéos, euh, je tiens à vous dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, euh, me soutenir sur Twitch si jamais vous avez un compte Amazon Prime. Alors, je stream, en gros, du lundi au vendredi de 14h à 20h, 20h, de 14h à 20h, donc twitch.tv thefishugo sur ma chaîne Twitch. Euh, si jamais vous avez un compte Amazon Prime, vous avez un abonnement gratuit chaque mois sur Twitch. Il faut l'utiliser. Euh, c'est important parce qu'il se renouvelle chaque mois. Euh, alors, c'est assez simple. Vous allez en haut à droite sur Twitch, profil, paramètres, lié Twitch à Amazon. Vous cliquez sur s'abonner, ça vous propose un truc à cocher, euh, s'abonner avec Prime Gaming. Et voilà. Et chaque mois, vous essayez d'avoir le réflexe. On l'a pas tout le temps, c'est pour ça que j'aime le dire. Euh, voilà, d'utiliser votre abonnement Prime sur un streamer, que ce soit moi ou sur un autre, mais ça nous permet nous créateurs de contenu de vivre de notre activité et accessoirement euh, vous êtes 40% à l'heure actuelle à suivre les vidéos youtube quotidiennement et à ne pas être abonné donc vraiment je vous invite à euh, bah, vous abonner ça, ça ça mange pas de pain ça coûte rien euh, ça permet d'avoir un petit abonnement supplémentaire et euh, comme ça vous êtes en plus vraiment au courant de toutes les vidéos donc voilà euh, essayez de voilà juste de vous abonner si évidemment vous êtes intéressé par la chaîne et par tout le contenu que je propose sur ce je vous souhaite un délicieux délicieux visionnage et c'est parti contre un DK, DK mono rouge, DK mono bleu ou DK mono vert, alors le mono vert est, euh, est en train de disparaître tout simplement, ça fait longtemps que, ai plus, que je n'en ai plus croisé, le mono rouge j'imagine va pas mal revenir parce que Wire, c'est quand même un joueur qui a une certaine aura, qui a gagné des gros tournois sur la scène internationale qui euh, est un peu un concepteur, justement, de deck control. De, J'ai même envie de dire concepteur de deck qui n'existe pas dans la méta. Euh, quand il avait créé le shaman un peu control midrange, bah finalement ce deck-là n'existait pas euh, dans la méta. Donc voilà, je pense que des monos rouges vont revenir, ce qui est plutôt intéressant parce que euh, bah c'est un deck qui est cool, c'est un deck qui a peut-être plus de, de, de polyvalence qu'un guerrier contrôle et c'est indéniablement plus sexy. Euh, alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est pas un mono bleu Et ça peut être un deck rouge Mais un deck rouge avec poste Alors dans les decks rouges il n'y a pas poste En tout cas dans les versions euh, euh, On va dire dans les autres versions Tout simplement euh, On pourrait presque faire Zola là dessus Je sais pas, je pense pas On va juste Scorpid ici Comme ça, ça nous permettra d'aller chercher ce petit loup je pense pas avoir besoin d'AOE, je vais vraiment partir du principe que c'est un deck rouge. On va prendre le transfert mortuaire. C'est pas une carte de dingo. Et ça permet euh, de prendre le bord, de grignoter. Euh, bon, on a un bon match-up. Enfin, hein. euh, on a un bon match-up. Tout dépend de sa version. Si c'est le même deck, bon, c'est 50-50. Et ça va se jouer au skill, souvent. Et ça, c'est plutôt intéressant. À part euh, si un adversaire arrive très tôt à jouer Maugraine, euh, arrive à jouer Recousu, qui casse la bonne carte. Vous voyez, ce genre, de, ce genre de spot, évidemment. Ou alors euh, le, le, le joueur des deux qui aura le plus de chance sur son puits de soleil. Mais finalement, on a une version qui est quand même vraiment bien, bien techée contre les contrôles. Enfin, c'est un deck contrôle, donc on, a, on est naturellement bien contre les agros Et on a plutôt euh, un deck qui est bien teché avec euh, ce, ce Théotard, ce Mograine contre les contrôles. Sachant que les monorouges classiques ne sont pas obligés de jouer Mograine, hein, pour le coup. Là, nous, on le joue vraiment parce qu'on a besoin de jouer euh, beaucoup de cartes pour le Reno. Bref. Euh... <rire> Je vais trade là en vrai je peux faire euh, zola sur euh, scorpion ça me choque pas ça me choque pas du tout c'est une carte de value ouais je vais je vais faire ça une carte de value ça prend un peu le board euh, ça grignote je pense c'est important dans ce matchup de en fait c'est un matchup on n'a pas envie de caler des AOE. caste okay, alors après, on peut garder Zola pour Astalor, mais. Mais bon, elle est dans le deck. Donc, euh, j'aimais bien là, le petit Scorpid Value. Euh, je pense qu'on va juste Institutrice et aller face. Ok. Ça, c'est surprenant. Le gelé a du sens. Je pense qu'on va prendre le maximum de dégâts. On va prendre l'avancée. Je pense que je vais quand même faire le trade. Parce que j'ai peur qu'il. Bon, je pense que s'il avait eu Zola, il aurait sûrement joué Zola. Euh, il aurait sûrement gardé Astalor Zola. Mais j'ai f... envie de faire le trade tout de suite. Bon. Écoutez, on n'est pas trop trop mal. On a une main, on appuie, qui est vraiment une carte intéressante. On a ce Scorpion en value. Euh, le croc qui permet de rentrer quand même un petit peu des dégâts. Qui est une 5-6. Alors ça meurt sur Asphyxié mais c'est quand même une carte intéressante. Bon, de toute façon, ça va vraiment être du, euh, on se regarde dans le blanc des yeux, un ba une bataille de cow-boy, quoi. Euh, il ne faut pas dégainer trop vite, mais en même temps, il faut quand même commencer à agresser. Et en même temps, il y a quand même un peu de RNG sur le côté, celui qui a Théotard, qui chope la bonne carte. Celui qui a Mogren. Mogren, typiquement, c'est vraiment une carte incroyable dans le match-up. Bon, pour le moment, on n'a pas trop d'infos. Euh, J'ai envie de dire que c'est la même version, mais... Ok. Mais on n'a pas trop d'infos. On va juste croc. Quoique. Non, on va Scorpid. Sur euh, Ça, ça fait piocher. On va faire les petits transferts et on va les face. Boum. Là par contre on fait pas de value trade. Ça n'a pas de sens. Elle la 2-3, elle accomplit pas grand chose ici. Elle peut pas value dans le Scorpide. Bon. Elle peut value dans le D1, mais on s'en moque un peu. Pour le coup. Donc, pour le moment. Ok, donc il arrive à setup une Nawe Celle qui donne des points de vie Bon, on s'en moque un peu On s'en moque un peu euh, Ça c'est plutôt cool Je crois que j'ai envie de bourriner Faire ça Croc Ça Bon, c'est assez bourrin mais l'avantage c'est que je le mets tout de suite à 19, euh, comme ça j'ai déjà, on va dire qu'on va considérer trois paliers dans ce match-up, c'est-à-dire euh, les, les premiers 10 points de vie, ensuite le, du 20, du, le ventre mou, on va appeler ça comme ça, le 10 à 20 points de vie, et ensuite les 10 et moins. Donc euh, là on, est, il, on commence à le faire entrer dans le ventre mou, ce qui peut être intéressant, alors c'est une zone où il va pas se passer grand chose, euh, mais quand il commencera à être à 10 ou moins, là il peut réaliser des losing plays, on va dire des plays... Euh, de peur tout simplement genre je suis pas bien il faut que je me défende je sais pas ce qui va se passer peut-être qu'il va considérer que dans notre deck il n'y a pas de carte de dégâts et c'est plutôt juste il n'y a pas véritablement de carte de dégâts et donc il y aura vraiment la possibilité de le surprendre avec ce jeune naga plus ce toucher de glace enfin vous voyez on peut vraiment essayer de garder ça un peu en, en mode euh, bim quoi faut juste faire gaffe que lui il a voilà lui il a ce fameux astalor hein, qui peut être problématique le Mogren oh le Mogren. Bah écoutez, le Mogren, ça me va. On a ça. Peut-être on commence par piocher. Ça, c'est une carte de dégâts, accessoirement. On va détruire ça. Écoutez ça me plaît bien Pas étale. Pas loin En vrai est-ce qu'il n'y avait pas moyen de gagner Non parce que j'étais obligé de tuer sa créa Ou alors je le mets très bas en life C'est lui qui est plus bas Je crois qu'il y avait moyen de gagner Attendez j'ai perdu 2 mana pour jouer mon anti-bête Et à la place j'aurais fait quoi Non non non j'avais pas gagné Bon il y a 7 Donc on a gagné vous voyez c'est intéressant, on vraiment... là on l'a vraiment surpris Pour le coup On l'a, on l'a parce que il... Il... le gars, il... bon après 7 c'est pas fou Mais 7 contre un deck contrôle, bon euh, ça dépend en vrai Parce que guerrier et contrôle, il a le guerrier contrôle il a des armes et il a le galva, enfin il a la rocara accessoirement Il a le Galva euh... galvanisateur là, qui est euh... boom qui a charge Mais c'est vrai que c'est un spot où il peut se dire euh, contre un deck rouge Après il y a eu cette naga mais peut-être qu'il a oublié justement euh, cette naga qui m'a donné euh, peut-être une carte de dégâts. Il peut y avoir des armes, mais il pense peut-être pas à celle-ci. Bon, c'est rare, hein. franchement, gagner en, en, comme ça en 7-8 minutes un match-up contrôle. En mirror contrôle, mais c'est intéressant. Donc tout ça, c'est des cartes qu'on a envie de garder, alors peut-être pas les trois. Euh, surtout que nous n'avons pas la pièce. Je pense qu'institutrice, on va le virer. Un chaman. En fait, c'est pas forcément chaman, ça peut être... Euh... Je crois que je vais garder que Scorpid. Parce que... Pour moi, Shaman, c'est pas Shaman. Pour moi, Shaman, c'est... Euh... C'est le deck euh, voleur, j'imagine. Après, il y a des chamans dans la méta, mais... Je pense que c'est souvent quand même voleur, voleur miracle. Et en vrai, voleur miracle, avec des scorpides, on va pas loin, quoi. Enfin avec des, que des cartes, enfin pas avec des scorpions. Scorpions, c'est très bien, mais avec que des cartes qui génèrent d'autres cartes, à un moment lui il se dit bah c'est bien, t'as fait plein de value, t'as tes as, as 10 cartes en main, mais va falloir gérer mes phases d'agression Ok. Bon ça, ça donne vraiment une indication. genre oh. c'est pas mal dans le match-up, c'est vraiment une carte clé même. C'est vraiment une carte clé. Euh, ça c'est vraiment une indication que c'est ce, que, que que un voleur, le totem de soin, Enfin le fait d'avoir fait totem. Après, ça peut être aussi un chaman évolution, c'est un très bon deck chaman évolution. Mais c'est un peu moins fort que voleur miracle. Euh... Après là je suis sur le compte européen, donc euh, la MMR est pas la même. Burin, bah écoutez, c'est un chaman, donc matchup plutôt intéressant et ça c'est encore plus intéressant. Il va pas utiliser le bassin j'imagine, ce serait une bêtise. Double totem de soins, c'est rigolo. Et ça, ça me va très bien. Euh... Asphyxier, peut-être Avec l'attaque la plus élevée, je pense qu'il ça... va sûrement mettre un gros monstre. Il va falloir la détruire. Est-ce qu'on trade les petits, euh... les petits loups pas l'intérêt de, de, de ne pas les trade à partir du moment où ça, ça met que 1 dégât. C'est pas comme si c'était une 2-1, une 3-1, une 4-1 ou autre. Là, c'est une 1-2. On joue contrôle aussi. Hein, donc, euh, c'est plutôt à lui de faire le jeu et à nous de se défendre. Après, c'est Hearthstone. Donc, on peut avoir des lignes de play un petit peu plus agressives de temps en temps. Écoutez, c'est pas mal. Parce que si je suis pas con, ça détruit le serviteur adverse avec l'attaque la plus élevée. Donc ça ne cible pas. Donc en fait, si on fait Ban, Bran et Jeune Naga, on va détruire les deux serviteurs adverses avec l'attaque la plus élevée. Euh, si jamais, par exemple, il y a double grosse créature. Donc ça, ça peut être très très intéressant. Ça peut être un T6 qui, qui est plutôt cool, par exemple. Avec euh, Bran, Jeune Naga et Mathurge, par exemple. L'idée du Bran, c'est pas de faire la value du siècle hein, avec. Hein. L'idée du Bran, c'est juste la petite value en plus, c'est déjà cool, quoi. Essayez pas de garder, euh... ça ce serait vraiment la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de garder Bran pour ça. Et de dire, ah non, je veux que sur 8-9 mana, euh, faire énormément de value, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de curver un peu. La meilleure défense, c'est l'attaque sur Hearthstone. Hein. Euh, on dit ça en général dans la vie, mais, enfin dans la vie, en tout cas, c'est un... un adage entre guillemets qu'on dit. et Bon, c'est étrange ce qu'il a fait. C'est assez étrange. Euh... Je vais prendre le Scorpide. Je vais faire ça. Bon. Peut-être qu'il avait eu peur du Scorpide, peut-être qu'il est pas là et dans ce cas-là c'est. Alors pourquoi j'ai pris Scorpide Parce que j'ai un T7 qui est sympa avec Bran. Là T6 je vais sûrement faire Théotard. Mais j'ai un T6 avec. Euh, euh, T7, avec Bran, Scorpid, into le petit euh, Naga. Normalement, il est quand même censé avoir des créatures. Bon. Il est parti, c'est pas gra passé grand chose. C'est un peu bizarre, je pense. C'est souvent les joueurs qui jouent sur téléphone. Genre, ils se disent, bon, la game est perdue. Alors, c'est bizarre d'abandonner aussi rapidement. Mais peut-être que le match-up est pas bon. Peut-être que sa main n'est pas bonne. Le match-up est pas si catastrophique que ça pour lui. Euh, parce qu'on n'a qu'un seul asphyxié se dans le deck. Donc, euh, si on le trouve pas. Euh, et claque... enfin, on a quand même beaucoup de créatures dans notre paquet et quelques A.O.E. Et s'il arrive très tôt à jouer une grosse créature, on est vite, vite quand même euh, submergé. quoi. Bon, poste, c'est un keep. Hein. Poste, c'est un keep. Le reste, on va virer. On n'a vraiment pas d'infos, là. Ça peut être un rouge, ça peut être un bleu. Ça peut être un vert. Bon, pour le coup, vert, on a un bon matchup, On a des A.O.E. Après, vert, c'est quand même toujours fort. Hein. C'est juste que c'est moins explosif que le druide et c'est moins presque explosif que Voleur Miracle ou ilidan. Je pense que si tu nerfs Voleur Miracle et ilidan, je pense que le, le bleu peut revenir. Le, pardon, le, pas le bleu. Justement, le bleu il a des match plutôt intéressants contre ces deux decks-là. Mais le, le vert peut revenir. Même si théoriquement, le deck vert, DK, il est censé... Enfin, impire, un une impie. Il est censé avoir un bon match-up contre les decks un peu contrôle et tout. Mais en fait, ils sont trop, ils sont trop énervés ces decks-là. D'ailleurs... J'en donne pour preuve la disparition de la Jace finalement. La Jace dans, le, dans, le, dans tous les DH. Hein. Euh, DH c'est Illidan. Euh, les versions quête, les versions non quête. Bon maintenant c'est que des versions quête mais il n'y a plus de Jace maintenant. La carte de l'étal. C'est vraiment le, les petites runes là pour 1. Les petites marques d'immolation et euh, le, la dame. Dame Steno. On va vraiment jouer à néantissement. Ce match-up va être chiantos. La question, c'est est-ce qu'on a une main qui nous plaît Est-ce qu'on fait pas pluie de soleil Maintenant Je crois qu'on va pluie de soleil. Tout dépend de ce que je trouve. Et ma main ne me plaît pas. Je crois que je vais piécer Sauveur Galopant. Il y a quand même une carte intéressante. Et en fait, je vais sûrement faire Finley pour renvoyer ma main. Là, on a, on... le match-up, je pense qu'il est vraiment dépendant du Mograine. Bon, tout à l'heure, on, on était en train de l'agresser. Donc, le Mograine n'a rien changé. Mais je pense que Théotard, Mograine, c'est vraiment des cartes importantes. Et les petites cartes de value. Donc, euh... ouais, bon, typiquement, ça, c'est une bonne carte. Typiquement, ça c'est une excellente carte. Écoutez, ça c'est plutôt pas mal dans le match. Je pense que ça c'est plutôt pas mal également. Ça permet d'avoir un petit peu de board. C'est des boards qui sont très très chiants. Vous voyez, nous on a failli faire ané anéantissement sur sa créa. Parce qu'en fait, soit on fait des grosses AoE, soit on utilise des gros anti bêtes sur des petites cartes. C'est pour ça que les petites cartes comme ça, de, voilà, des petits barons, des petites merdes, c'est hyper hyper chiant quoi pour euh, un deck contrôle à gérer. Après on a ça qui est cool. Ça nous permet de faire un trade. Et euh... ouais, j'aime bien ça. En vrai là on est dans une situation quand même assez cool. Parce que c'est nous qui avons le lead en termes d'agression. Après euh... j'aimerais bien activer lui. On pourrait faire ça. Je pense que c'est quand même assez cool. On voilà, la frappe qui est super. La question c'est est-ce qu'on utilise le champ sanglant. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas pour la simple et bonne raison que l'idée c'est d'avoir une carte de plus que je vais pouvoir remettre dans le deck pour mon finley. Bon pour le moment je j'ai pas affiné hein, parce que j'ai une belle curve. Hein. J'ai mon croc gnome au prochain tour, j'ai un peu de board, je grignote alors le monde est dans une situation qui est cool, qui est un petit peu similaire à la gamme d'avant. J'aime prendre le board, j'aime prendre le lead, et je pense c'est important. Euh, c'est c'est un peu déroutant aussi pour l'adversaire et c'est ça qui va créer des losing plays chez l'adversaire. Si on fait rien, si on essaye de jouer goldfish, là on joue à la RNG. Vous voyez, si on essaye de mettre en place le plus rapidement possible notre mogren, notre Théotard et que lui fait la même chose, bah en fait c'est premier qui va l'avoir, qui va être, qui va avoir un avantage sur l'adversaire. Là en agressant un peu, bah finalement je l'oblige peut-être à faire des losing plays parfois. Et en tout cas, on ne joue pas vraiment au même jeu. Enfin, pas la même. Pas la même game, quoi. On va croque ici. Vous voyez là, bim, le premier tiers. Le premier tiers est passé. Plus qu'à 18. Le furoncle, vous voyez, il y a la petite overdraw. C'est con, mais bon, on a... il a de la chance parce qu'il a défaussé une mauvaise carte. Il a overdraw plutôt une mauvaise carte. Mais il aurait pu overdraw une bonne carte. Donc euh. Vous voyez là déjà il y a une petite erreur de mon adversaire. Vous voyez ce puits de soleil, j'ai le timing plus important que la puissance brute. Bah vous voyez là avec mon puits de soleil, j'ai pas eu un énorme euh, puits de soleil. J'ai pas eu un puits de soleil, il m'a donné full full carte. Mais par rapport à ce qui se passait dans la game, ça m'a donné un peu. Je l'ai joué dans le bon timing. Et derrière, bah, c'est ça qui me permet d'être dans cette situation-là. Plus qu'à 12, hein, plus qu'à 15. Hein. Ça c'est plutôt bien parce que ça va me développer ma 3-4. Avec un peu de chance il fait même sa créature... Ça se sort avant. Il y a la 3-4 qui proc. Et il est bloqué par son arme. Vous voyez Petite erreur de mon adversaire. Super. Le recousu, c'est très bien. On va enlever une carte de sa main. Et ça me plaît très bien. l'institutrice qui part... Et le voleur d'âme qui part. Donc plutôt pas mal. Si c'est un deck Reno. Ce qui est possible. Hein. Euh, ah non, il joue. Euh, hum. Non, c'est pas un Reno. Non, deux barons. C'est pas un Reno. Recousu. On enlever quoi Le Finlay, on s'en moque. Destrier et la Vorienne, Bah c'est très bien. Et vous voyez, on a le lead. On a le lead, on va sûrement faire ça. On va faire la petite Institutrice dans un premier temps. On va prendre le Burst. Ça peut surprendre. Je pense qu'on va faire ça. On va d'abord peut-être faire ça. Est-ce qu'on fait mon soin maintenant Et... Ah, ça me choque pas. Ça me permet de piocher une carte. Là, bim, je recasse son premier tiers. Euh, ça dans tous les cas ça fera le taf Parce que ces créatures là mourront Et ensuite je ferai commandant Le deuxième recousu Ça par contre c'est un peu chiant Le bran qui saute Là par contre ça me met dans une situation qui est un petit peu compliquée. Après il est plus qu'à 20 Bon reste alors, c'est super Restant alors, on va le faire maintenant On ouais, même avec Peut-être qu'on peut faire ça d'abord. Comme ça, on avance bien dans le deck. On peut remarquer Asphyxier. Hein le problème, c'est qu'Astalor il prend Théotard quoi. Mais après Théotard et je serais en train de l'agresser. Donc j'ai quand même l'impression qu'Asphyxier est bien ici. Et en vrai, je pense que je vais faire champ sanglant. Parce que comme ça, je lui fais passer son deuxième tiers. Et là, il peut pas Théotard parce que je suis en train de l'agresser. Et vu que de toute façon j'ai plus finlé, ça sert plus à rien de garder cette carte. Donc, euh, voilà, le fameux Théotard, il peut choper mon Astalor, mais il faut qu'il se défende derrière. Bon, par contre, s'il chope mon Astalor et qu'il arrive à survivre, après, nous, on a des top decks. A hein. noter que la goule, elle met deux dégâts. Hein. Donc, écoutez, euh... ça me va. Ouais, il a pas volé Astalor. Il a volé quoi il Frappe de la mort. Il a volé un On va faire Astalor. On va mettre la pression ici. Donc on va Astalor qui nous permet d'avoir Astalor en main. En fait, on va l'obliger à faire une AOE. Ouais, il va concede. Parce que derrière, on fait manœuvre. On lui rentre 6 dégâts. Et en fait, on a un board. Et lui, c'est compliqué. Il peut, faut qu'il fasse une AOE. Et derrière, il prend l'Astalor qui met 16. Sachant qu'il faut qu'il fasse une AOE plus qu'il mette du board. Vous voyez l'idée donc AOE plus board, sachant que nous là on lui rentre, euh, je crois qu'on lui rentré 6, donc il était à 10, il était à 16, il passait à 10, euh, et on board j'avais un gros board. Donc imaginez il fait la grosse AOE, derrière il a plus que 5 mana, et avec 5 mana il doit mettre une créature qui a 6 de puissance. C'est pas possible il peut pas crognom, donc en fait il allait juste mourir sur alors Vous voyez le fait d'agresser c'est important ici ça se voit, Bon par contre c'est trop bizarre cette méta là. Et j'avoue que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir bon, à jouer au jeu en ce moment, évidemment. Mais beaucoup de plaisir à jouer sur le, rang, sur le serveur européen. Parce que ma MMR n'est pas la même, hein. c'est une MMR légende. Mais ce n'est pas une MMR top, euh, top 100, top 50, top 200 légende. Enfin, top légende de manière générale. Donc, là, la méta, elle est hyper riche. Et je croise des decks que je ne croise jamais euh, sur le serveur euh, américain. Et c'est assez agréable sur le serveur américain. Il y a vraiment un match sur deux, c'est un Illidan. Un match sur trois, c'est un voleur. Et, euh, et de temps en temps, il y, y a des trucs qui traînent. Quoi. Il peut y avoir des gars et contrôles, des decks un peu tech. Des mages gros, des gars et contrôles. Des euh, DK des, des rouges. Euh, des cas, euh, bleus. Même rouge, ça peut exister, mais des DK bleus. Donc là, c'est plutôt chouette. La main n'est pas très bonne Après La main n'est pas très bonne Mais en même temps Ça c'est nul Ça c'est pas horrible Ça c'est fort Ça c'est vraiment nul dans le matchup à moins que ce soit un voleur value Oh, c'est un voleur value. Avec pas trop de reconnaître. Ah, bah ça, ça prend un petit peu plus de valeur. Parce qu'il peut essayer de m'étouffer à la value. Et le fait d'avoir ce, ce, ce dot, quoi, de 3 dégâts par tour. Après, c'est 7 mana. Hein. Mais En tout cas, c'est pas un voleur miracle. Où il faut tout de suite avoir les, les, les Aoe, les antibêtes Bon, ça donne envie de faire ça, mais... C'est une 2-4. Je la jouer en tant que 2-4. On attendre bon je, je, Vu que j'ai Institutrice Je pense garder Enfin Institutrice et ce mot graine. Après on peut se faire submerger quand même hein. C'est pas parce que c'est un voleur miracle qui va Qui va nous laisser jouer et qui va dire bah Vas-y euh, fais tes trucs de toute façon je te battrai à la value dans tous les cas La petite Institutrice qui va bien frappe au cœur j'imagine. Transfert c'est pas mal aussi. C'est hein. des cartes qui peuvent être chiantes pour l'adversaire. En fait, en termes de mana, c'est quand même plus intéressant de mettre. Ouais, je, je crois qu'au prochain tour, je vais faire la frappe au, frappe de, de mort, frappe de témort. Et petite créature à 1 qui permet de grignoter. C'est important aussi de grignoter. Surtout si on considère que Mograine va être une bonne carte. Faut pas démarrer à 30 PV quoi. Et là je vais asphyxier, asphyxier et frappe de mort. Donc pour le moment je crains pas trop l'aggro. Donc euh, autant essayer de se dire que pour un mana j'ai un truc à 3 mana. C'est con parce qu'on pourrait se dire ouais mais l'autre est bien aussi. Mais là c'est vraiment plus l'idée de mana. Là je rentabilise plus. Oh bah Écoutez, on peut faire ça et plein de 1. Par contre on se fait bourrer derrière. Bon, on attend. On attend. Juste ça. Ça, ça me paraît quand même assez cool, juste ça et ça. Les petits 1, ça peut aller chercher une, une 4-3. Derrière on a crognome donc j'aime bien l'idée, c'est vraiment bien, bien value. Il ne faut pas jouer trop safe. Sinon, on ne génère pas de value et c'est comme ça que le voleur miracle va tout le temps... Enfin, le voleur, euh, on va dire, bingo, va tout le temps vous battre. Il faut pouvoir parfois faire des plays un poil risqué parce que vous avez l'huile derrière. Vous avez ce, ce côté rassurant derrière. C'est important. Si vous essayez trop de, de, de vous défendre, défendre, défendre, vous allez juste perdre de la value. En tout cas, contre des decks comme ça, c'est catastrophique. Donc là c'est pas mal vous voyez parce que je vais chercher la 2-2 Je récupère des points de vie, j'ai un petit board C'est pas un board incroyable mais c'est un petit board Et ce petit board va me permettre, vous voyez ces petites 1 C'est con mais ça, ça grignote hein, dans un matchup comme ça Grignote les créatures aussi Et ça permet de faire un Mograine peut-être plus intéressant Bon peut-être pas Bon l'avantage c'est que j'ai récupéré un peu des points de vie Écoutez, le Mograine me choque pas Après j'avoue qu'asphyxie est cool Mogren, c'est un, un... je mets en place Mogren, quoi écoutez on va Mogren, comme ça c'est fait, il est sur le board, c'est un 7-7 on va se faire tartiner ça c'est un, un fait, on va prendre 10 ici mais on a du heal on a asphyxié, on a du heal écoutez on prend ce fameux winning play un peu risqué mais qui est important, on va pas juste faire anti-bet je fais pas grand chose il met du board, anti-bet je fais pas grand chose il met du board, anti vous voyez à un moment on s'en sort plus quoi donc euh, je pense qu'on fait Mograine, on développe notre truc et puis après c'est une 7-7 C'est à dire que ça demande aussi des ressources soit pour le gérer, des ressources de sa main ou des ressources du board Vous voyez ici c'est des ressources de, de sa main Il écrase la créature et finalement le board est pas si gros parce qu'il a dû gérer Mograine Parce qu'il a peur aussi de ses 24 que ça chute trop vite Donc là c'est plutôt intéressant pour nous va commencer par ça. Asphyxier. Escorpide. Ça oh. c'est gros hein. Ça c'est gros, mais j'ai peur que ce soit trop lent. En fait, s'il met un... il met trop de board, on va pas gagner avec Fléau. Sachant que notre main elle est quand même assez cool. J'ai envie de prendre frappe de mort et juste essayer de me défendre et me dire que le Mograine va me faire gagner. Là, vous voyez, typiquement, si j'ai pas Mograine, il faut qu'à un moment, je fasse ce fameux winning play, un poil risqué qui fait un peu peur. Qui s'appelle qui le fléau, qui s'appelle Mograine. Mais là, en vrai, on en a pas besoin. Donc, je vais juste prendre frappe de mort. Et puis, on sait qu'il prend 3 par tour. Bon, après, il a un lien de vie, son truc, mais on va le buter. Donc, ouais, on va plutôt pas prendre le fléau parce que là, j'ai juste... En fait je me dis d'expérience il va tout le temps avoir du board maintenant. Chaque tour il y aura du board et chaque tour je vais devoir me défendre. Vous voyez là typiquement sur un board comme ça on peut pas fléau. Enfin c'est trop RNG. On fait fléau, on se fait péter derrière si on n'a pas de taunt. J'avoue que c'est chiant quand même comme board. Après on a des AOE dans le deck. Hein. On a des très très belles AOE. C'est pas mal. Hein. On va chercher les créatures les plus grosses. On a 28. Il nous met pas beaucoup de dégâts. Il reprend ses 3. Euh, on a une AOE qui donne beaucoup de points de vie. On a des points de vie 6 avec ça. On a du paratonnerre. C'est-à-dire que ces créatures-là, elles peuvent aller dans Bran. Donc Bran, c'est 4 dégâts. C'est 4 PV aussi gagnés. Donc voyez, il y a juste besoin de ce Mograin. Et derrière on joue défensivement. C'est un play un peu d'enfoiré, mais il faut y penser. C'est vraiment. Je mets un pion et derrière je le protège, vous voyez. Enfin, je mets un pion. Vous voyez, on a vraiment notre dot et derrière, mais c'est assez sympa. Enfin, je trouve que c'est sexy comme plan de jeu, c'est excitant. C'est même plus que sexy, c'est très très excitant. Les trois dégâts par tour et nous maintenant on doit tenir, tenir, tenir, tenir. Ah, c'est drôle. Euh Ok, bon, il peut y avoir des contresorts. Peut-être qu'on commence par furoncle. On va commencer par euh, Explosion. un compte c'est pas très grave parce que je fais furoncle il me permet de récupérer beaucoup de points de vie ça c'est pas très grave il va récupérer des points de vie prochain tour je vais pouvoir redétruire j'ai mon astalor il va reprendre deux aussi pour le moment ça va il va juste daguer ça veut dire et passer Ah, ça peut être hein, une objection. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, il est à 19. Bim, il prend 3. J'ai récupéré le board. J'ai mon arme. J'ai une main défensive avec cet Astalor. Je peux faire mon Astalor Zola. Et on a l'info sur son secret, c'est Allié de l'Oasis, sûrement. Donc là, on est pas mal et on reste haut en PV parce qu'il faut pas prendre trop de risques non plus. Parce que ça peut aller très très vite. C'est un voleur tempo, donc ça veut dire qu'il peut rentrer dans une zone de tempo. Bon, en vrai, attaquer n'a pas, trop... pas trop de sens dans ce spot. Et je pense qu'on va gagner là. Je pense qu'on va gagner. Vous voyez, le fléau, on n'aurait jamais vraiment pu le jouer. En tout cas, ça aurait été un gros risque par rapport à la main qu'on avait. Après, c'est parce qu'on avait une main avec cette, ce frappe de la mort. On avait des choses intéressantes. Bon, au pire, on avait finelé. Et si on avait rien en main, bah, on prend fléau. Et si on n'a pas finelé pas d'anti-bet, c'est-à-dire que si notre main, c'est que des petites cartes qui génèrent des trucs, bah, on prend fléau et on se dit euh, c'est le fameux deuxième winning play. Euh, où on gagne si on a euh, une ou deux ruées, ou si on a une ruée et un taunt, ou des combinaisons comme ça. Et ouais, ça marche bien. C'est très très agréable. Hein. C'est vraiment, euh... ouais, vraiment du plaisir en barre, quoi. Pour le coup. Euh... Tous me serviront dans la mort. Bah, le problème, c'est que ça et ça en main de départ. Euh... <rire> Juste ça, je pense que c'est ok. De toute façon au pire on a le... Enfin, au pire. On a dans tous les cas le petit T2 ça, une et maturge. Soleil. C'est rigolo. Ça nous a fait gagner, n'empêche la première game. On aurait peut-être gagné 100 sûrement même. Mais... Ok. C'est un matchup intéressant. Hop c'est que je vais me faire agresser. Après j'ai beaucoup de heal dans mon deck Je pense que je vais même essayer de rentrer la courbe de mana au maximum Rentrer la courbe de mana ça veut dire ici faire plutôt baron que Explo hématurge Comme ça au tour euh, 4 On peut faire hématurge plus ghoul pour finir la messagère par exemple S'il décide de tempo avec cette messagère C'est à dire de l'avoir sur le board, essayer de la protéger Pour rentrer, rentrer, rentrer un maximum de dégâts Parce que c'est son but, c'est un chasseur face hein. Il met des créas, il veut burster avec ses créas oh, Super ça Ouais, son but c'est de rentrer un maximum de dégâts avec ses créa et ensuite il finit au burst. C'est un chasseur face amélioré. Donc là à partir du moment où où on sait ça, bah bon, déjà le match up est plus facile. Bon après on a Reno hein, qui est incroyable. C'est drôle ça. Euh... On va commencer par ça. Frappe, non Alors c'est un setup où on peut piécer hein. C'est un setup où on peut piécer euh, La goule là dedans Ouais, on va faire ça. Enfin, de toute façon, il va pas me tuer avant. Il va pas me tuer au prochain tour. Il va pas me tuer en deux tours. C'est-à-dire, euh, sur son T6 à lui, il va pas me buter. Donc, j'aurai dans tous les cas le temps de faire réno T6. Si jamais il fait une... Là, prochain tour, je peux même jouer la prêtresse comme ça. Ça reste 3 PV. Hein. Si je ne gère pas ça, je peux faire euh, Zola dessus. Au pire, je peux faire Puy de Soleil, hein, qui est plutôt cool. Ce enfin, ne sera pas incroyable, mais ça existera. Et je pense que là, c'est bien d'aller chercher cette 2-1. Tout de suite, on lui enlève des dégâts. Il a pas beaucoup de. Enfin, il a un peu des créas, mais c'est pas des créas très agressives. Si je lui laisse des petites créas à 2. Si, si j'accepte que ça 2-2, là, elle m'est rentrée 6 dégâts, franchement, c'est pas. C'est pas réglo et c'est pas correct. À déjà rentré 4, c'est déjà bien suffisant. Ok, donc là, on, on est content parce qu'on va faire la OE. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il ait un milliard de créatures pour que les AOE soient bonnes dans ce match-up. Hein. Ça c'est important de le comprendre. Donc euh, ce sera ça. Au prochain tour on peut faire le l'arme. Dame Murme mort, ok. On peut arm face. pas évident quand même. Hein. En fait il va beaucoup value. Ça c'est ce qui peut m'ennuyer un peu. Je crois qu'on va développer l'arme, taper là-dedans. Je pense pas qu'il puisse me tuer là. Par contre, il faut faire attention parce qu'il peut commencer à setup des choses. Alors, le mieux pour nous, c'est qu'il setup en deux. C'est-à-dire qu'il se dise, bon, là, j'ai trop de burst en main. J'ai gagné en deux. Bon, s'il gagne maintenant, GG, mais c'est quand même 18, c'est beaucoup. Mais c'est possible, en vrai, parce qu'il peut réduire ses... Tu vois, vous voyez, Je dis, tu vois mais vous voyez, avec les avancées glaciales, il peut. Si jamais il me tue, j'ai perdu. Mais si jamais il bourrine comme ça, c'est assez intéressant parce qu'on aura un joli Reno. Ok. Donc, on a un joli Reno ici. Même si, bon, ça veut il va quand même continuer à bourrer à chaque fois, mais... Après, on n'est pas obligé de Reno. hein. Dépend. D'accord. Il continue à me burster. Mais pas de board, mais pas de board. Enfin, remarque, il a peut-être gagné, là. Ou Ça part mal. Hein. Avancer. On est mort. Hein. Bah, écoutez, il m'a mis 18 à distance. Non, il est, il est off. À part si, là. A... Non, il a... Bon, bah, on peut pas faire grand-chose à ce spot. Hein. Il y a trop, trop de burst. Bon, GG. Vous voyez là c'est une situation où on peut pas Reno parce que dans tous les cas il a presque 30. là il avait presque 30 en main. Donc euh, j'ai honnêtement pas de regret Je pense que c'est un match-up qui est plutôt cool à partir du moment où on set up comme ça le Reno, Normalement il peut pas nous tuer. Après on n'est pas obligé de tuer cette dame. C'est peut-être un risque de tuer cette dame. Le problème c'est que plus on attend plus il y aura des, des sorts de givre en main. Et on peut pas non plus, on n'est pas sous sous le mot grain, donc on peut pas dire juste je vais face avec mon arme ça a pas de sens je peux pas aller chercher à la droite la 2-2 je, franchement je, je sais pas c'est vraiment pas évident je pense que 18 c'est correct en fait il faudrait calculer, il faudrait rentrer les données dans un solver et calculer la probabilité de mourir vous voyez si c'est genre 10-20% c'est ok parce que vranch, franchement je pense qu'ils nous tuent pas en une street on a 80% derrière quoi enfin, on perd jamais vraiment derrière alors c'est pas mal et peut-être ça. Regardez les deux petits loups. Euh, donc ouais, c'est dur à dire. C'est quand même 18. Hein, c'est énorme. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Sachant qu'en main, il peut aussi avoir des créas. Il n'a pas que du burst. Bref. Euh, ouais, ouais je, je, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je... Quand je fais le play, au moment où je le fais, bah, je considère que c'est le meilleur. Et je calculé parfaitement mais je pense que c'est suffisant mais de facto ça ne l'était pas on va faire là, alors maintenant comme ça on va chercher le poste de gué lointain au prochain tour c'est vraiment une carte qui chante contre les contrôles comme ça on peut faire Zola là-dessus Est plutôt très très fort, c'est plutôt un super play. Ça rajoute une petite 2-2, c'est con, mais ça rajoute une 2-2. Face, ça me va. Okani, ok. Bon, on n'a pas trop l'info. Créa où sort on sait Il sait qu'on a la pièce. Ouais, Je pense que c'est euh, Créa. Parce qu'il sait qu'on a la pièce. Ah ça je le détruire au pire. Non je vais taper maintenant. Euh... Donc oui il sait qu'on a le... la pièce. Donc logiquement il est censé jouer straightforward. Donc c'est à dire prendre la créa. Dire créa. C'est en soi une erreur parce que en général dans ces situations là il faut plutôt essayer de jouer tricky mais... Vite chier lui. Qui <rire> est cool, hein. L'idée c'est d'avoir aucun sort en main. Parce que si je prends le barbare, lanceur-sorceleuse barbare, bah, je me fais je me fais avoir quoi. Donc l'idée c'est vraiment de pas avoir de sort. Comme ça, son si ensorceleuse elle proque pas, euh, pas quoi. Bon, ça c'est fort quand même. Ça c'est la carte en général qui t'amène un vrai win rate. On va bah, quand même essayer de se battre hein. Bon ça c'est cool. Ça permet d'avancer dans le deck. Ah c'est dommage c'est ça que je voulais. Euh, bon après j'ai une AoE. Hein. J'ai mon explosion morbide qui peut plus ou moins euh, pas tout détruire parce que j'ai plus trop de, de cadavres. Mais... Si c'est des 4-12 ça va encore Ça bourre pas trop Oh ça ça bourre. Ouais c'est compliqué hein, asphyxier c'est pas mal hein, on sort bien On s'en sort extrêmement bien Ouais, on s'en sort extrêmement bien Ça me plaît, ça me plaît, l'avantage c'est que j'ai quand même une... L'en barbare elle proc sur une explosion morbide ce qui est quand même assez lourd comme carte après, on est quand même derrière. Hein. Quand on prend Balinda, en général, on est censé mourir. Parce que c'est quand même la carte qui fait que le, le deck existe. faut arrêter avec ça. Le problème, c'est qu'on a recousu. On n'a pas... Enfin, euh, après, recousu peu proc. Hein. On tente. Il faut, faut juste tuer. Je pense qu'on doit quand même tenter. Il n'y a pas de créa en main y a un autre play que ça. Honnêtement pas, pas, pas vraiment. Je sais pas. C'est pas assez bon. Je crois que je joue mon recousu hein. Dommage, ça aurait été bien là, le voleur d'âme. Ah ça a pas volé. Ça a pas tué la bonne. Ça a pas tué la bonne. Malheureusement, je pense qu'on est mort. On a pris les. on a pris les. Après, euh.. Réfléchis s'il n'y a pas un spot. Parce que là on est à 6. Non mais il y a 12. Ah il y a 12. Ouais c'est... Bon on peut top decker hein sur top deck voleur Dame on a gagné. Ouais je pense sur voleur Dame on a gagné. Et sinon on est mort. Bon sans regret hein pour le coup cette sortie elle est invincible. Hein. Vous imaginez le gars il est que tour 9 le nombre... En fait il a commencé tour 7 à me proposer des menaces de... <rire> on peut rien faire en vrai. Je pense qu'il n'y a aucun deck qui peut battre ça. Mais c'est aussi normal. Hein. Sinon le deck il serait pas méta Si euh... le matchup est plutôt censé être pour lui Parce qu'il aime pas se faire agresser Et nous on l'agresse pas Je veux quand même réfléchir Et je pense que c'est fini tôt. Ouais, il n'y a pas de... pas de setup. Ah là là, c'est frustrant parce que 6, il n'en nous... Il nous manque pas tant. Hein. J'écrase. Mon règne est éternel. Je vais peut-être devoir m'entraîner sur ce point. <rire> yeah. Non, non, non, hein. Et passons, passons, passons. Avec de la frustration, il est vrai. Mais le devoir euh, d'avoir fait quelque... Enfin, la, la vérité d'avoir fait quelque chose de cohérent, je pense. Après... Pff. Non, en vrai, on peut pas... Franchement, c'est une game où on peut pas faire grand-chose. Hein. On reste... On, on a... C'est un deck contrôle. Hein. C'est pas un deck combo. C'est pas un deck aggro. C'est un deck contrôle. Donc, on est aussi... Euh, dépendant bah, des A.O.E. que l'on a en main et, et des anti-bêtes que l'on a en main. Et, et on est dépendant aussi de la propension à l'adversaire à battre ou non, à se polariser ou non contre un deck contrôle. Donc là, euh, voilà. Druid, enfin euh, Druid... Euh, euh, big Mage, donc ça... Big Mage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire big. Là, en plus, il est parti en mode je mets des gros des gros dragons, alors qu'il aurait pu... Euh, déjà, il peut avoir des petits dragons, mais... Il aurait pu faire des runes de l'archimage et tout. Là, il y a eu trop, trop de grosses créas, quoi. Puis même sur son, sur son sort... Euh... Ouais, sur... en plus, il a eu le DK. Donc, même avec son DK, qui est... le DK, qui... enfin, le héros qui ramène, le... qui ramène deux énormes dragons, alors que ça peut ramener des petits... Ah, franchement, c'est injouable, un... jouable hein. En fait, c'est les deux les autres dragons qui me font perdre. Hein. Typiquement, s'il y a que cette salve de créa, vous voyez, je suis arrivé à la gérer, ce qui est quand même déjà exceptionnel. Mais à un moment, c'est trop, quoi. C'est sûrement la sortie la plus forte du jeu. Enfin, du, du deck. Pas du jeu, hein, euh, clairement pas. Je non, ce serait le meilleur deck du jeu. Mais c'est la sortie la plus forte du deck, quoi. Alors, c'est important ce que je fais, là, de me plaindre un peu. En vrai. Euh... Bon. Je pense que c'est quand même Führer, même si c'est un deck contrôle. Bon, ça peut être un agro, en vrai. Hein. Avant, on voyait 35 PV. On se disait tout de suite, ah, c'est un contrôle. Ah non, ça peut être un contrôle à 30. Bon, je ne vous ferai pas, pas l'injure de vous parler du match-up. Euh, et donc, oui, l'idée de se plaindre un peu, c'est que ça... Bah, en fait, vous ne le gardez pas en vous, quoi. Alors, il faut pas... Il euh, y a une différence entre se plaindre et geindre. Vous voyez Enfin, il ne faut pas juste... Tout le temps se plaindre non plus. Faut pas rager. Mais voilà. Là, on a pris un mauvais coup. Après, on est des gagnants. On a envie de gagner. On n'aime pas perdre. Même, euh, même en rang... Euh, je sais pas. Je, je suis daltonien. Donc ça, c'est euh, platine. Un truc comme ça. Même en platine argent. On veut gagner. On veut tous gagner. Donc euh, bon. On se plaint. Et puis on passe à autre chose. Ça n'empêche pas. Il faut pas perdre la concentration en, en, en rageant. Enfin, en rageant, oui. J'ai mis lapsus, entre guillemets. Mais... Quoi que dans ce match-up, euh, Bran a du sens. Donc, ouais, il ne faut pas perdre la concentration. Mais c'est important de rager un peu. De pas... On n'est pas des sociopathes, on n'est pas des robots. Si on garde ça pour nous. Si le gars il fait Balinda et derrière il fait des monstres de dragon, des monstres de dragon. Et coup, nous on est vraiment en plus pas loin de faire une bonne AOE. Là, franchement, si vous ragez pas, c'est que. Ça... Soit vous aimez pas le jeu et vous en. Enfin, soit vous en foutez de la partie. C'est possible, hein. Si vous regardez un film en même temps, peut-être vous vous en foutez de la game. Mais et je pense que c'est important de rager dans ce spot. Euh okay, ok, Mon règne est éternel. C'est vraiment pour tuer des merdes, je crois que ça n'a pas de sens. Les gens, je les gère pas. Mais ça, c'est trop fort. Touché on s'en moque. Hein. Après, ça, c'est des cartes qui sont lourdes. En vrai, c'est lourd, ça. Je vais quand même lui donner ça. Bon, faut pas qu'il ait guff. Alors oui, euh, j'ai dit que je ne vous fais pas, je ferais, vous ferais pas la fonte de parler du match-up. Bon bah, on a un deck contrôle et on joue contre Druid. Druid Ramp. Il y a sûrement un joueur déjà dans l'histoire. Hearthstone depuis 9 ans maintenant, qui a perdu avec Druid contre un deck contrôle, Mais... <rire> mais bon... Je pense que c'était un débutant, quoi. Après, on va se battre. Hein. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est des match qui sont tellement compliqués qu'ils sont vraiment très intéressants. Et puis bon, après... Le druid c'est quand même un deck que je maîtrise bien Je peux me battre <rire> Je peux me battre Bon l'avantage c'est qu'il est gelé avec ça En vrai c'est un vrai avantage Bon j'ai une AOE hein. Une AOE de merde. <rire> une non c'était une AOE. Là c'est une AOE de merde. Ah, non pas tant, pas tant en vrai. <rire> ok. Bon ça ça fait pas grand chose, mais c'est post AOE. Après je suis à 22, faut faire gaffe. Bon, après ça se fait hein. En vrai, ça se fait. Là, c'est voleur d'âme c'est incroyable. Si on trouve notre voleur d'âme on est trop bien. Ouais bon, il fait, il, il bouille, bouille, hein. Oh le Guff, on s'est fait Guffhead. Bon, de toute façon, on peut pas gagner dans tous les cas, mais Guffhead sans Guffhead. Mais en vrai, sans head on peut peut-être parfois espérer. Oh waouh, ça c'est un sacré top deck. Pour oh, le coup, c'est vraiment un top deck incroyable. Ah ouais, c'est un top deck exceptionnel, ça. Ah y si, a moyen de gagner, c'est bien comme ça. C'est bien, en plus, on a 14 maintenant de cadavres. Waouh, waouh, waouh, ça, c'est un top deck qui nous aurait fallu la gamme d'avant. En vrai, la gamme d'avant, c'était gagné avec ce top deck. Là, même, <rire> c'est ça qui est horrible. Même avec ce top deck, c'est chaud. Mais vous voyez, c'est ça, hein. c'est un... un deck contrôle, ça a ses limites, c'est très très fort, c'est très très cool. Et en même temps, heureusement que c'est pas deck dominant de la méta, parce que... Tout le monde jouerait que ça, parce qu'en plus d'être sympa, si en plus il était le deck dominant. Après voilà, c'est un deck qui est quand a un très très win rate, c'est un deck top 100. Euh, c'est un deck qui est très fort contre les decks top méta, ça c'est quand même un, un prompt renfort. Bah, c'est pareil, c'est trop bien recousu ce spot. Pour le coup, il y a moins de créa recousu, c'est exceptionnel. Hein. On commence par ça. Ouais, Recousu, c'est exceptionnel. Hein. Peut... Si je chope son, as... son... Astalor là. droit, roi ça me va. J'ai gagné. Hein. C'est un deck combo en face. Il joue Astalor, Sous-Roi, Sous-Roi, Bran, anu... Anubrekan. Et en fait, il te il TK. Te Mais là, en vrai, il a plus ça. À... Après, il y a un bémol à ce que je suis en train de dire c'est qu'il joue des Nagas. Donc si je joue des Naga, c'est peut-être pas la version auquel je pense, mais en même temps Naga ça rentre très bien dans ce deck également. En vrai je peux la gagner cette game, hein. je lui ai battu son truc, je lui, ai... je lui ai cassé sa combo et je suis arrivé à top deck. Vous voyez, typiquement c'était un spot où si j'avais je et pas là où j'étais tout le temps derrière, tout avec ma main. Après j'aurais pu essayer de tenter la chatte avec ça. Mais... Bon je suis loin d'avoir gagné, hein, parce qu'il y a une 11-11 qu'il faut gérer, une 12-12. et ça. Hein. Enfin Zola, pardon. Oh la chatte. Ah, je suis vraiment un enfoiré. Hein. Ouais, là, j'ai chopé que Recousu. Il a plus de créa dans son deck. Donc c'est la version combo. Donc on a gagné. Attendez, mais on a enlevé Bran ou quoi oh, Wow Waouh, j'ai gagné contre Druid, c'est beau hein. En vrai, là on a châté aussi hein. Mais ça empêche que ouais, on peut quand même gagner, mais faut châter. Mais vous voyez là, on a vraiment gagné contre les, euh, les decks un peu midrange, un peu aggro, un peu bursty. Bon, le mage, nous, le mage, j'allais dire, vous voyez l'apsus, mais <rire> le DK euh, rune bleue nous a surpris. Alors peut-être que c'est de ma faute aussi, peut-être que j'ai mal considéré, j'ai cru que 18 c'était suffisant, peut-être pas. Euh, c'est dur à dire mais euh, mais sinon et contre voilà on a perdu contre le deck un peu combo big mage avec euh, ses armées de dragons mais vous voyez le deck est hyper intéressant euh, un, on a un bon winrate il est agréable il gagne assez vite et il y a vraiment ce côté Alexandre Mogren nous donne vraiment le, le match-up contre Voleur je trouve qu'il était vraiment délicieux bref franchement bon c'est pour ça que c'est magnifique hein. c'est des decks qui sont à la fois méga beau jeu c'est pour moi vraiment le deck le plus beau jeu et en même temps c'est des decks qui ont des vrais winrate existants euh, et voilà c'est pour moi le magnifique de la méta merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde